Ma chérie, mon gars là, il ne fait que m'embêter. Tu parles de quel gars? Je dis mon mec, le monsieur que je connais là. Il n'y a pas d'eux. Oh, ma chérie, laisse-toi. tu as aussi trop de protocole là, laisse tomber. Mais... Oh. Vraiment, toi là, tu me fatigues à la fin. Oh. Je sais que j'ai raté mon jeu, maintenant. regarde ce que tu me fais. Bonjour madame. Oh, bonjour monsieur. Oui, j'aimerais faire votre mobile Money. Ok. Quel est le réseau s'il vous plaît MTN. D'accord. Votre carte oui. Bon, il y a le numéro sur la carte. Prenez le numéro sur la carte. Ah, ok. Le montant s'il vous plaît 100 000. D'accord. La... Je peux prendre la carte Non, pardon, pas encore, peu, prenez ça. La carte. Prenez la carte. Oui. Madame, c'est vous? Oui, c'est moi. Bon. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Ma chérie, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Tu mmh. crois de quoi? Est-ce que tu as vu la voiture qu'il a amenée? Mmh. Et eh, où est le problème? File-moi le numéro. Tu fais quoi? défiler son numéro. Avec bientôt, on aura tout vu. <rire> Pardon, donne-moi son numéro. Ok. Donne-moi un lion blanc. Lion? Un lion blanc! Oh. Tu penses que les états unis d'Amérique se sont développés en se contentant du merci de leurs collaborateurs? Non? Mmh. Un lion blanc. <rire> Quand tu es devenu états unis d'Amérique? Moi, je gère mon affaire. Tu, tu veux le numéro ou pas? Tu veux le numéro ou pas? C'est bon, je te donne ça. Ah, hey, Pile-moi un lion blanc là. C'est le tour à jouer. Ah. Tiens. Mmh. Oh. Pardon, fais vite. Mais me... patiente? Je vais arranger mon argent. Ok. Le 96? Mm -hmm. 26. Montre-moi ça. Il ne faut pas que tu me donnes mon faux numéro. Ok. Ok. C'est bon. Merci, monsieur. J'ai hâte de savoir ce que tu vas lui dire. Je suis ça. Oui, allô, monsieur? Oui, bonjour. Euh, en fait, c'est là où vous avez fait mon maïmoni tout à l'heure. Non, non, non, non vous n'avez rien oublié. Ah oui, c'était... Euh, euh, vous avez fait avec... Chez ma collègue, vous avez fait votre quoi. <rire> oui. Me voir ce soir. Non, il n'y a pas de souci venez seulement. Ah, oh, ok, d'accord. Merci, d'accord. A ce soir, à ce soir. Merci. Attends, tu es sérieuse là? Et tu as joué? Tu n'as pas vu. Et le monsieur avec Drume là? Drume? C'est un revue là. C'est pas un problème. Il fait son job maintenant chez moi. Donc, tu, tu n'aimes plus les Waves, c'est ça? Waves? Quand je dis voiture, dis dis Waves. Et... Pardon, il faut partir. Non, tu n'es pas une bonne camarade. Tu un rendez-vous ce soir. Hey! Bonsoir S'il te plaît, aide-moi aide à garder la moto Je veux caler, je veux caler la moto Edouard la moto Tu me suis je veux, je veux caler la moto Merci, merci ma chérie C'est quoi Tu es là, il y a longtemps ta voiture, mais je ne suis qu'un chauffeur. Moi, bon, c'est pas évident. Là, on est là, faut qu'on se déplace. Une dame, elle va à ta à côté. Là, deuxième fond, on ira manger. Monte Mon Mon tu la moto. On oh, va bah, manger quoi à ta à côté. Là, juste à côté. Là, <rire> c'est quoi? Yeah. Tu as quoi? Montre Mon on ira manger à ta juste à côté. Là, non, moi, oui, c'est cette moto. Oui, c'est ma moto, c'est ma propre moto. Monte, monte, Mon tu as quoi? Tu as quel souci, ma chérie? Moi je croyais que tu avais une voiture. Non mais je ne suis qu'un chauffeur. Je ne suis qu'un chauffeur. J'étais au boulot. C'est mon patron qui m'a commandé de se monter, je suis venu chercher. Mais la moto, c'est pour moi-même. Tu sais quoi Faut monter. La moto, c'est bon. Tu me vois en train de monter sur ça. Ça peut te prendre. Mais tu vois où c'est toi-même qui m'a appelé aujourd'hui, non C'était une erreur. Mais comment ça Un chauffeur peut pas avoir une jolie femme comme toi. Oh wow. j'ai raté ça Non, tu n'es plus les waves wave, c'est ça? Oui. Pas dit voiture, tu dis oui. Et ta voiture? Mais je ne suis qu'un chauffeur, moi. Moi, je croyais que tu avais une voiture. Non, mais je ne suis qu'un chauffeur. Je ne suis que je t'ai au boulot. C'est mon patron qui m'a commandé de se monter. Tu veux chercher? Mais la moto, c'est pour moi-même. Tu sais quoi? Il faut monter. Yeah, la moitié, bon. Tu me vois en train de monter sur ça